L'idée est partie un peu de, bah, du constat un peu que tout le monde se fait aujourd'hui. Le monde est en crise, on parle d'une fin, la fin de l'emploi, la fin de l'industrie, etc. Et moi, euh, bah, comme j'ai les enfants en bas âge, je me suis dit « Mais pourquoi on ne parlerait pas de, du début de quelque chose ?»« Pourquoi on parle toujours de la fin ?» J'ai eu l'initiative de, de lancer un projet de film documentaire. Euh, qui s'appelle Nouveau Monde, qui parle des choses positives, qui parle de la transformation de ce monde, euh, pour amener un peu d'optimisme et un récit. J'ai décidé d'aller au bout de mes rêves. J'ai décidé de vivre ma vie. <rire> voilà. Euh, J'ai décidé de faire euh, ce pourquoi je suis bon, de, de tracer mon chemin, de, voilà, de suivre ma voie. Je suis beaucoup plus positif depuis que j'ai lancé cette histoire. Ça m'amène vers le haut, vers ce plus. Ça m'éloigne de ce moins. Euh... Et je pense que ça fait boule de neige parce que peut-être que moi, j'insuffle ça à d'autres. Voilà, ça m'a positivé, voilà. Je m'aperçois que les gens ont envie de ça, qu'on leur dise ouais, l'avenir est possible. Il y a plein de gens qui m'aident parce qu'ils trouvent que mon initiative est positive. C'est un peu comme une résilience personnelle. Euh, le fait d'avoir rencontré tous ces acteurs du Nouveau Monde, des gens qui positivent, etc. Euh, ça m'a permis moi de me reconstruire. Maintenant, les films que je fais de commande, ce sont aussi des gens du Nouveau Monde. Euh, là je fais un film pour l'Institut Inspire, qui était un des acteurs de mon film. Euh, je fais un film sur l'adaptation de Giono, L'homme qui plantait des armes. Et je fais un film aussi sur des gens qui sont dans la médecine quantique. On abordera des sujets comme la troisième révolution industrielle, de, dont parle Jérémy Rifkin. Euh, on parlera de, de spécialistes du développement durable, comme Emmanuel Delannoy qui, qui, qui parle du biomimétisme, l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité. Dans mon film, on dit aussi qu'Internet, euh, euh, c'est aussi important que Gutenberg. Ça, ça change vraiment le, la définition de l'espace et du temps, ça révolutionne tout ça. Euh, dans le film Nouveau Monde, je vais parler aussi des, des citoyens qui, qui, qui, parlent, qui font des puces gratuites, qui parlent du revenu de base universel, euh, toutes les démarches inc des incroyables comestibles, replanter des, des potagers dans les villes. Je parle aussi d'une ville qui s'appelle Los Anguel, qui, qui, qui, qui s'est écroulée suite au charbon et qui finalement revit grâce aux énergies renouvelables et à la dé démocratie participative. Bon, ils ont mis 30 ans à inverser la tendance et donc moi je prends ça comme un modèle post-industriel qui vit une résilience. Quand on se dit je veux faire un film nouveau monde, il ben, y a des tas d'initiatives sur le net, je vois des tas de gens qui créent des potagers, des circuits courts, des tas de choses comme ça. Euh, pour trouver une, un fil conducteur à tout ça, une cohérence, moi j'essaie de raisonner en termes d'échelle. Euh, une région comme le Nord-Pas-de-Calais, qui suit Rifkin sur la troisième révolution industrielle, une ville comme le Sangouel, euh, une association de quartiers euh, citoyenne, J'essaie plus de dire qu'à plein d'échelles, il faut que ça bouge, qu'il voilà. qu n'y a, a pas une solution idéale. Mais c'est toutes ces petites initiatives qui, mis bout à bout, pourront amener à un vrai changement. Cette idée de film, elle part d'une colère, mais euh, en me disant voilà, « j'en ai marre d'entendre du moins, je veux parler du plus, donc on est dans le positif ». Je pense qu'en véhiculant du positif, tu fabriques du positif et que toutes ces infos négatives, en fait, qui nous parlent de la fin de l'industrie, de la fin de ceci, de la fin de cela, bah, c'est anxiogène, c'est négatif, ça, ça, ça, ça nous atteint. D'où l'idée de, de, de, de parler de positif, ça fait du bien en fait, de, de partager du positif. La difficulté, c'est d'allier euh, l'aspect économique et l'aspect artistique pour moi. Enfin, c'est toujours le même souci, c'est que là, si par exemple, je pouvais travailler sur ce film à plein temps, euh, je le développerais encore plus, ça serait plus efficace. Alors que là, ben, il faut manger, donc il faut, faut, faut, faut, faut, faut faire des films plus alimentaires, plus des commandes. Donc c'est ça qui m'empêche de me mettre en place à fond. Après, peut-être que c'est aussi moi qui, qui me suis limité. Ben, je dirais de ne pas hésiter à se mettre en action. Euh à vivre ses rêves et à rester pugnace grâce aux nouveaux outils. On peut tous euh, tourner avec une caméra HD, monter à la maison. D'ailleurs, mon film, c'est un peu ça, c'est-à-dire que pour le moment, je l'ai fait en open source, en, en hacker avec mon GH2, euh, une son, un son en plus. On peut tous, entre guillemets, hacker le système et s'approprier d'une technologie et, et, et créer de la valeur euh, avec du, du, de la volonté, de l'énergie. Voilà. n'arrivais pas à trouver de travail. J'étais un peu dans une phase, euh, euh, pas trop de travail, euh, le monde du travail qui est un peu difficile, qui est tendu. Et donc on va dire que j'ai créé mon activité. Tes rêves les plus fous, il euh, faut pas hésiter à les réaliser parce que bah, ça devient concret, ça interpelle des gens. Croire en soi, euh, aller vers l'autre, ne euh, pas lâcher pas l'affaire j'ai entendu à la radio à France Inter Jérémy Rifkin, je ne sais pas si tu as entendu parler, qui est un, un prospectiviste et en fait qui, a le, qui parle de la troisième révolution industrielle et en fait lui il explique que pour allier l'économie et l'écologie il faudrait qu'on passe sur un mode pour l'énergie décentralisé. c'est-à-dire qu'on devienne tous producteurs d'énergie branchés en réseau euh, type peer-to-peer, -peer, un réseau électrique intelligent. Et là quand j'ai entendu ça je me suis dit ah voilà il propose un récit, il propose possibilité d'avenir. Et en plus, il décrivait tout à fait euh, les mutations qu'amène notre monde euh, suite à Internet. -à grâce à Internet, on, on, on arrive au travail collaboratif, le covoiturage, le co-etc. L'imprimante 3D. Donc j'ai trouvé que ce gars décrivait notre monde en mutation. Et à partir de là, j'ai eu cette idée de faire ce film. On l'était euh, pas loin de décembre 2012, donc je me suis dit, voilà, tout le monde parle de la fin du monde. Euh, bah, je vais peut-être me servir de cette image pour faire quelque chose d'un peu romanesque mais en disant non, c'est pas la fin, c'est le début de quelque chose. Quand on dit, euh, ouais, il y a tant de chômage, on va résorber le chômage, euh, alors qu'il y a des tas d'automatisation, euh, on l'automatise de plus en plus. Euh, c'est des conneries, la, la société, elle se transforme. Donc les échanges vont changer, les, les, les, les, les façons de gagner de l'argent, les façons de diffuser des œuvres. Euh, donc il faut inventer ce nouveau monde, il ne faut pas hésiter à à aller vers des nouvelles recettes. À nous de fabriquer ce positif, à nous de, de l'amener. Ouais.